Je voulais revenir sur un point que vous avez abordé dans la présentation. C'est des objectifs très ambitieux que porte le CDH pour le développement de l'agriculture biologique. Et donc, j'aurais aimé qu'on creuse un peu ce point-là pour un peu comprendre quelles étaient les étapes, quelles étaient les mesures concrètes que, qui sont prévues pour atteindre ces résultats, et puis surtout, comment est-ce qu'on allait s'assurer qu'il s'agissait bien euh, d'une agriculture biologique paysanne, et non pas tomber dans les travers d'une agriculture biologique euh, industrielle. Et il faut savoir que le règlement européen aujourd'hui de l'agriculture biologique a un certain nombre de travers, notamment, il ne s'inscrit pas du tout dans une démarche d'économie so sociale et solidaire, on n'est pas du tout dans une réflexion de réduire l'empreinte euh, carbone, on n'interdit pas non plus dans ce règlement l'agriculture biologique européenne, la présence d'additifs chimiques. Voilà, du coup, j'aimerais vraiment entendre quelle est cette vision de l'agriculture biologique que vous portez pour la Wallonie Alors, euh, je, vous savez qu'on a eu deux ministres, deux ministres CDH à la manœuvre, donc René Collin au niveau ouais. de l'agriculture et M. Carlo Di Antonio au niveau de l'environnement. Mm -hmm. Il y a un an et demi, il y a eu des positions qui n'ont pas toujours été bien comprises par les uns et les autres. Mais je voudrais revenir sur le bilan concernant cette question et vous dire ce qu'on a fait pour justement tendre vers une excellence de notre agriculture. Donc, dans un premier temps, nous avons interdit le glyphosate et les nicotinoïdes chez les particuliers. Et donc, vous savez qu'il y a des dérogations pour les professions agricoles et que c'est en cours de sortie pour les professionnels. Et donc, euh, il faut évidemment trouver des alternatives euh, soutenables économiquement pour euh, les agriculteurs. Mais donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on tend vers la sortie euh, euh, des pesticides euh, à un horizon à moyen terme, voire à, à, à plus long terme pour les, les professions agricoles. Parallèlement à ça, nous avons créé des zones tampons à proximité des lieux sensibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux abords des écoles, des crèches. Nous avons renforcé les normes d'épandage avec des buses notamment antidérives donc ce qui permet, quand il y a du vent, que les produits ne, ne s'écartent pas, en tout cas, ne, ne, ne s'éloignent pas de, de la buse, donc de la direction de la buse. Euh, nous avons également pris des mesures en ce qui concerne tout ce qui est euh, direction du vent. Donc euh, Maintenant, les agriculteurs euh, qui pulvérisent ils ont euh, un appareil qui permet de, de stopper la pulvérisation si le, le, le vent est trop être, être, être, être fort. Nous avons demandé également la, la réalisation d'une étude qui s'appelle Propulp. Je suis sûre que vous en avez entendu parler. C'est une étude sur les, posti, les pesticides partout en Wallonie. Euh, C'était une, une étude qui, qui a été lancée. Et donc nous aurons les, les premiers résultats demain en commission agriculture au Parlement wallon. Donc, Je vous invite, les séances sont publiques. Si vous voulez avoir toutes les informations concernant cette étude sur les pesticides en Wallonie, vous pouvez soit vous brancher sur Internet puisque toutes les séances de commission sont retransmises ou venir à Namur assister à cette présentation. Nous avons, via également Monsieur le ministre Colin, créé une coupole réseau Wallonie Nature, qui a proposé, euh, donc en faveur de la nature, et qui a proposé différentes mesures comme oser le verre dans plus de 400 écoles wallonnes, comme les cim cimetières nature, euh, il y a plus de 229, euh, 230 cimetières qui sont concernés, le plan Maya euh, pour la protection euh, des abeilles. Et nous avons également initié les ateliers de la bio Biodiversité, dont les résultats ont été communiqués à Liège. C'était vendredi, ce vendredi. Et donc, qu'est-ce que ces ateliers de la biodiversité En fait, c'est 400 mesures qui ont été proposées concernant la gouvernance, le tourisme, les forêts, l'agriculture, le milieu urbain. Et donc, il y a un comité scientifique qui va se saisir de ces 400 mesures, notamment euh, via les, les, les professeurs qui ont travaillé sur ces études, les professeurs d'université, et qui vont définir si ces mesures sont pertinentes ou pas. Et euh, donc, ces, ces ateliers de la biodiversité euh, ont été chapeautés par Inter euh, Environnement Wallonie et la DGO3. Donc, ce n'était pas une intervention politique euh, du tout euh, concernant ces ateliers de la biodiversité. Et donc, euh, l'objectif, c'est de mettre en place une stratégie qui sera euh, ici euh, déployée au mois de juin après la présentation donc, qui a eu lieu vendredi. Et l'objectif sera de présenter cette, euh, ces, ces, ces mesures euh, à l'administration et faire un rapport au Parlement wallon dès septembre, donc avec... Euh, l'entrée, euh, la mise en place du nouveau Parlement et du nouveau gouvernement. Donc, il y aura toute une série de mesures concernant la biodiversité et qui, euh, j'espère, seront suivies par l'ensemble des acteurs. Voilà, euh, je, je peux vous dire plein de choses, parce qu'on a beaucoup travaillé sur, euh, sur euh, toutes ces, ces thématiques... Euh, aussi bien en agriculture qu'en environnement. Oh. L'objectif, c'est de tendre vers plus de bio. Je l'ai dit tout oui. à l'heure, oui. euh, j'ai donné les, les chiffres en termes de pourcentage. L'objectif est vraiment de doubler, euh, le, doubler hein, de, oui, super, la superficie hein, de, de, des, des exploitations qui, euh, qui, se, qui, se, qui qui changent de modèle et qui, qui visent le bio. D'où l'importance de financement des zones, la... des espaces voilà. de formation. Parce parce que que... Je... Aujourd'hui, on a lancé, il y a de plus en plus de formations qui vont dans ce sens-là. Mm -hmm. Mais c'est difficile, c'est une réforme. Mm -hmm. La transition se passe aussi dans le secteur mm -hmm. de la formation des futurs agriculteurs mm -hmm. ou paysans. Bien sûr. Donc c'est un enjeu qui est important. Et je pense que nous pourrons nous différencier des différentes agricultures européennes en, en privilégiant une agriculture qui vise l'excellence je pense que si euh, la Wallonie peut se diriger vers ça, euh, nous serons concurrentiels par rapport à, à toute une série d'agricultures, je pense notamment à la Roumanie, qui a euh, qui, qui, enfin, qui, voilà, encore une vision très, euh, comment je vais dire, euh, très pro- euh, euh, industrielle, avec euh, toute une série de, de, de, de, oui, de mécanismes et de, de, de je veux dire, d'épandage de, intensif. Euh, pourtant, c'est un pays qui fait partie euh, de l'Union européenne. Et donc, c'est aussi ça de pouvoir protéger les, les importations de ces pays-là. Et qu'on devra euh, inciter à mettre des, des barrières euh, euh, au-delà de, oui, de notre On va, on va revenir après oui. sur l'exception agricole. Vous êtes d'accord, je vais revenir sur ce que vous venez de dire pour creuser avant d'aller sur la question de la, trans, la, la transmission des fermes. C'est très intéressant ce que vous nous annoncez. Euh, la question c'est, euh, vous fixez l'objectif de moins 55% de produits phyto et autres. Vous savez que ces programmes-là ont été malheureusement, quand on regarde dans l'histoire passée et dans les pays voisins, étaient des annonces creuses, c'est-à-dire que sur ce secteur-là, on a eu des plans de réduction de pesticides qui se sont révélés dix ans après, des plans dans lesquels on avait une augmentation des pesticides. Euh, J'entends bien les procédures qui sont en cours maintenant. Et, Mais les et chiffres le démontrent et quand le, on voit les le nombre le de, de, de, en, en, de, de... En France, ça a été une augmentation. En Belgique, ça a été moins simple. Mm -hmm. Il y a des discussions avec des organisations de défense de l'environnement. Mm -hmm. la, la question que je, je pose, c'est pour, pour avoir une, un exemple qui est symptomatique, c'est celui de, du glyphosate. Mm -hmm. Il a été réautorisé pour 10 ans au niveau de l'Union européenne. Au niveau belge, c'est un petit peu cafouillé entre les régions et la décision enfin du, du, du fédéral sur l'utilisation du secteur privé. Est-ce que dans ce secteur-là, sur ce produit en particulier, est-ce qu'il y a une, une, une réflexion où on, où, on, où on botte en touche en disant on, on en sortira véritablement lorsqu'on aura trouvé un produit de substitution, ce qui euh, n'est pas si simple parce que le produit de substitution, s'il doit tuer radicalement et rapidement toutes les plantes, il risque d'être un produit assez efficace, mais donc efficace pas forcément que pour les Donc la question c'est, il y a, y a des, beaucoup d'acteurs qui travaillent en bio sans glyphosate, ils ne sont pas morts, ils s'en sortent assez bien. Qu'est-ce qu'on fait pour cette transition Quelle est la position du CDH autour de cette de, de ce double de cette mm. position un peu difficile à tenir avec une Europe qui réautorise le glyphosate pour 10 ans et puis une volonté, je pense, de la région et du CDH en particulier d'être plutôt contre Mais comment ça se mm. comment ça se règle dans la réalité On a été assez assez furieux de, de voir la prolongation de, de la molécule donc au niveau européen et donc notre volonté au CDH effectivement de tendre vers une, une agriculture sans pesticides. Et euh, on a déjà pu le constater, hein, les agriculteurs, je ne vais pas leur, leur lancer la pierre, mais eux aussi, ils ont fait un pas en avant, puisque quand on voit les chiffres de l'utilisation de, des pesticides dans les années 40, 50, 60, et par rapport aux chiffres qu'on peut analyser maintenant, on voit qu'eux également font, font plus attention. Il euh, y a des, maintenant des, des, des formations phytolicences qui sont obligatoires, ils se protègent plus, donc je pense que tout ça, c'est positif. Et donc il faut continuer. Je veux dire, on ne peut pas s'arrêter à un bon chemin. Il faut poursuivre et aller au-delà au et continuer à, à tendre vers, vers, vers ce, cette agriculture qui soit bio, en tout cas euh, une agriculture sans pesticides. C est, c est, en tout cas, c'est tout bénéfice pour, pour la population, pour l'agriculteur, pour tout le monde. Donc je pense que la question n'est même pas... Euh, à réfléchir. On doit tendre vers ça. Maintenant, il faut trouver aussi des alternatives pour les agriculteurs. Et là, je pense que le, le, le ministre Colin a donné euh, de, des budgets assez importants, notamment au CRAO, pour euh, qu'ils puissent nous proposer, euh, proposer aux agriculteurs des, des mesures alternatives. Je pense que voilà, on va peut-être laisser un peu de temps au temps pour qu'on puisse trouver des, des mesures adéquates, mais. L'objectif reste le même. Il faut viser une agriculture sans pesticides. Donc, je connais bien la problématique des, des agriculteurs traditionnels, mais donc j'ai encore eu la réunion de la sucrerie en février. Mais quand on leur parle de ne plus pulvériser, mais ils sont furieux. Donc, il y a, il y a un travail de communication à faire. Je peux comprendre je peux com ce que vous dites, mais je pense que par ailleurs, il y a certains agriculteurs qui, qui prennent vraiment conscience euh, des dangers de, de ces produits. Euh, je vais prendre l'exemple de moi. J'habite oui. euh, ici dans, oui, oui, oui. dans Ice Bay, à Iguezé donc euh, je suis entourée de terres euh, agricoles et de fermiers. Mon voisin euh, me dit euh, :« J'aurais jamais dû travailler avec ces produits. Maintenant, il tremble. » Il était malade. Il, il est, est malade. malade voilà. Il est malade. Et donc, et ça fait Ça fait tilt. Ça fait tilt maintenant, et euh, il se rend compte que l'utilisation de tous ces produits euh, n'a pas été. Euh, oui. Ils sont nocif, quoi. Donc, je pense que. Il y a une prise de conscience peut-être pas assez rapide, mais je pense que les agriculteurs... Communiquer, oui, communiquer, c'est important. Que franchement, ils sont encore loin de la prise de conscience. Mm -hmm. Pour ceux qui ne sont pas malades, oui. quoi, je veux dire... Et voilà, mais je pense que euh, les jeunes agriculteurs euh, sont peut-être plus sensibilisés euh, au danger de, de, ces, de ces molécules, de ces produits. Je pense que là, il y a peut-être moyen de... de de jouer sur les jeunes agriculteurs et de, de les favoriser vers, vers autre chose. Oui je sais. Oui. En tout cas oui il faut il faut communiquer, c'est vrai que c'est important.